Boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir, aujourd'hui on fait la review numéro 202, review SQDC, cadeau de Benoît, vous connaissez Benoît, c'est avec lui que j'avais fait ma première vidéo, Winman rencontre son Patreon, donc Benoît m'a envoyé du Original Stash 130, donc un produit Sativa, le produit à l'once, un once, ça c'est les fameux formats de 28 grammes. Ici j'ai la cocotte, euh, c'est la plus grosse cocotte qu'il y a eu dans son sac, je l'ai cassée sans faire exprès, très belle cocotte, vraiment très givrée, euh, j'avais déjà essayé le OS 210, j'avais été satisfait pour la qualité, pour le prix, euh, j'avais pas aimé l'arôme par contre, vous me connaissez, je suis un petit peu difficile pour l'arôme, donc je vais immigrer tout de suite un, un joint, euh, je veux vraiment fumer ça, donc, on avait appelé à la SQDC pour savoir un peu euh, les indications des chiffres, parce qu'on sait qu'il y a le 210, le 220. On s'attendait à avoir le 230, et puis on a eu le 130. Présentement, je ne sais pas s'ils ont euh, 210, 220, 230, parce que je sais que dans les provinces comme la, le Nouveau-Brunswick, ils ont eu euh, les Original Stash, les OS, avant nous au Québec. Donc, quand je regarde ici, là, il y a le OS210 que j'ai déjà essayé, OS130 que j'ai ici. Et puis, il y a le OS220 qui n'est pas disponible, qui a tout été vendu. Et puis, c'est ça. Il n'y a pas de 230. Donc, on avait appelé l'SQDC, euh, plus particulièrement, je pense qu'on avait appelé EXO. Et puis, on nous avait dit que le chiffre 10 dans 210, ça veut dire hybride. Le 20, euh, ça voulait dire Indica, 30, Sativa. Jusque-là, c'est correct, ça, ça va bien. Euh, quand tu arrives à la SQDC, tu sors ton papier, puis. Non, c'est une joke, là. Eux autres, ils vont te le dire, là, que le 30, c'est Sativa. Mais c'est la centaine. C'est quoi la différence entre 110, 120, 130 et 210, 220? C'est là que j'ai pas vraiment aimé la réponse. Je vais m'enrouler un en attendant. C'est qu'ils nous ont dit que dans le 130, 30 pour le Sativa, la centaine, ça veut dire qu'il y a une variété de cannabis. Et puis, quand on parle de 210, ils nous ont dit deux variétés. Mais là, j'ai demandé au commis au téléphone, est-ce qu'il y a deux variétés dans le même sac? Parce que moi, je l'avais ouvert le 210, puis il y avait seulement une sorte de cannabis, une sorte de cocotte, toute la même couleur... Euh, la même forme, euh, puis là, c'est là que l'employé le, avait de la misère à me répondre. Euh, personnellement, si je décortique sa réponse, et puis avec les faits, je pense que le 210 et le 220, ça veut dire qu'il y a deux variétés possibles. Donc peut-être qu'au cours de l'année, tu vas pogner une variété, puis peut-être que six mois plus tard, tu vas avoir l'autre variété. Peut-être que ces deux variétés qui sont capables de faire à 125 Peut-être que ces deux variétés qui sont les moins coûteuses, que ça coûte le moins cher à faire pousser. Donc, ils peuvent se le permettre de vendre ça à 125 126 Et peut-être que pour le côté Sativa, ils ne sont pas capables de faire... Euh Là, il y a du 130. Peut-être qu'ils ne feront pas de 230. Même si j'avais vu ça euh, au Nouveau-Brunswick, la boutique du Nouveau-Brunswick. Peut-être qu'ils sont juste capables d'avoir une variété. Euh, Sativa, qui sont capables de vendre à 126$. Je vais juste regarder rapidement. S 230. Est-ce que ça existe? Je pense que oui, cannabis au nouveau Brunswick. Il me demande l'âge tout ça. Mais je pense que oui, le OS 230, ça existe. Donc pourquoi il sortirait le 230 et le 130? C'est ça que je comprends pas. Parce que il y a vraiment. Il y a vraiment toutes ces choses. Il faudrait vraiment que je le sache. Faudrait vraiment que je vois ça. Original stash. Original. Parfait, on va dire combien du BC. Je pense qu'on va avoir euh, plus de portes ouvertes sur le site internet. Donc, produit je suis exactement sur OS210, OS220. Ride Shotgun, là, je suis dans une autre chose, je ne sais pas trop. 220, 210, cest parce que j'ai choisi la Colombie-Britannique? puis ils ont juste ces deux-là, bordel. Hey, dites-moi donc dans les commentaires là, si euh, Original Stash OS, s'ils si ont autre chose que ceux à la SQDC. 2.10, 2.20, 130. Merci beaucoup, Benoît, de m'avoir donné euh, une grosse échantillon de OS 130. Ça, ça a été euh, emballé le 18 décembre. Et puis, le taux de THC, on est chanceux. Euh, 18%. C'est le maximum qu'on peut avoir avec le OS 130. Donc, c'est pour ça qu'on est chanceux. On peut avoir là, entre 12 et 18. Je vais juste regarder pour être encore sûr. Ce qui est intéressant, 12 et 18, c'est que c'est un jeu de 6% seulement. Donc, euh, on est moins surpris si on commence ça par la poste. entre 12 et 18, donc 6% de jeu, donc euh, on est moins surpris, là. tu sais, si as ça à 12, ben, tu peux t'en attendre, tu comprends? Pinène pour la terpène, tout à l'heure je l'ai senti, et puis ça goûte la pinène, ça sent la pinène, souvent il y a des arômes qui ne correspondent pas au cannabis, mais le OS 130 là, que j'ai ici, euh, pinène, c'est la terpène euh, qui prédomine, hein, qui, qui goûte le plus. Après ça, on nous donne le myrcène, nérolidol, caryophyllène, limonène. Sucré épicé. Ça avait vraiment euh, le goût de sapin, là, pain. Les morceaux volent. Moi, c'est vraiment pinène. Euh, présentement, ça me satisfait. On va l'allumer pour voir là, si ça, ça goûte beaucoup plus. Les commentaires ont été très bons. Hein? J'ai regardé les tricônes. J'ai mis une photo sur Weed Indicoman. Allez voir ça. Une très belle photo. 20 euh, ben des tricônes. Quand vous n'aimez pas la photo ou que vous n'aimez pas mes vidéos, écrivez un commentaire, s'il vous plaît. Ça m'aide. Hein? Ça m'aide beaucoup. C'est gratuit, les boys. OS130. On ne connaît pas la variété. Pourtant, si c'est 130... si 100, c'est juste... Une sorte de cannabis, pourquoi ils veulent pas nous le dire? Hein? Pourquoi? Mélanger? C'est parce que c'est une variété qu'ils ont faite, qu'ils l'ont tellement modifiée que finalement c'est. c'est même pas la variété du départ. La cendre est très blanche. Hein, on parlait de tout ça, la cendre, dans le passé. On a un petit peu lâché ça. Il y en a qui ne croient pas à ça. Il y en a qui croient à ça. <coughs> euh, je vais aller voir les produits d'Exo, les Sativa. Je ne sais pas si... C'est une question que j'ai oublié de demander quand j'ai appelé Exo. Si les produits Original Stash, est-ce que c'est des produits d'Exo qui existent déjà mais ça me surprendrait. Peut-être que ça serait peut-être original stash, ça serait vraiment leur arôme à eux. Parce que. Parce que, parce que j'ai manqué mon fil d'idées, Ça fait 10 minutes que la vidéo. a roulé blooper sais plus ce que je Exactement. Si c'est un Sativa qu'il y a dans le 130. Est-ce que c'est un set, qui existe déjà avec EXO? Je pense pas. Parce que si c'est un produit mélangé qui voudrait faire à rabais, il aurait fait un contenant d'EXO mélangé. Peut-être que c'est un produit d'EXO qui existe déjà. On va aller à SQDC. On va aller chercher EXO. Pense on pense tout qu'on y a déjà goûté un peu. C'est des produits qui, qui sont quand même similaires. là, euh, C'est pas du OG Kush que je fume en ce moment. Là, Donc, je vais me garder une fenêtre là, pour le OS. Parfait. On va aller dans Sativa. Seulement 5 Sativa. Je m'en souviens plus. Comment ça Il n'y a pas beaucoup de Sativa euh... Exo n'a pas beaucoup de sativa. Le Helios, le Sierra, le Pandora, je ne le prendrai pas parce que c'est euh, émietté. Qu'est-ce que Il n'y a pas beaucoup de produits. Aïe, euh... aïe, On va tout effacer ça. On va recommencer. Des nouvelles produits à la SQDC. Des boissons avec THC, ça vient pas d'Exo, ça vient de notre compagnie Canopy. Ils ont sorti là, euh, le houseplant en boisson. Le houseplant lemon, citron. Et puis le houseplant grapefruit, pamplemousse. Euh, Je n'ai pas ici l'information pour le taux de THC. 2,5 mg. Donc c'est vraiment faible hein, quand on sait qu'une petite pelule c'était 8,37. Donc, euh, je ne veux pas me tromper. Je pense que c'est 2,5. Ultra léger. Ultra léger. On avait les euh, tisanes avec CBD. Mais là, ça va arriver euh, environ là, à la mi-mars. Euh, les boissons houseplant avec THC. Donc, ce n'est pas encore à la SQDC. Ça sent bien. Donc, euh, produit canopy, houseplant. Euh. On va voir ce que ça donne, les boys. Euh, J'ai pas le prix non plus. J'ai pas le prix. Donc en ce moment, là, en ce moment, il y a les tisanes avec CBD. Et puis il y a un breuvage de Citron lime. Euh, attendez une seconde. Ça vient de la compagnie Tilray. Tilray, on sait c'est qui. C'est high Park. Euh, et puis ça, je pense qu'il y a un petit peu. Non, c'est avec CBD encore, le citron lime de Tilray park et puis leur marque de commerce là c'est e e v e r i e every every e e -E en anglais ivory e je sais pas trop donc euh, à partir là, de la mi mars 15 mars 20 mars hein, il va avoir euh, des boissons avec THC grâce à canopy et house plant Asplant, uh, hein, c'est du haut de gamme. Donc, euh, comment qu'ils vont nous vendre ça, leur boisson avec THC 2,5 mg, très léger, très léger. Ben, c'est pas vrai. Hein. Les boissons Canopy Grow. Alright. Ça avance, ça pas de tortue. Ça pas de tortue. Pour revenir à ça ici, là, c'est euh, Pinène et légèrement citronné, là. Légèrement euh, limonène, non? Là, la terpène limonène, mais vraiment léger. Le Nérolidol, là, je, je goûte pas la myrcène. Myrcène, j'ajuste ça au pinko. Je à décortiquer le Myrcène. Euh, Nirolidol, là, ça doit être un petit peu le goût bizarre. Pinène en premier. Je suis un peu surpris qu'il ait mis le Myrcène en deuxième. Euh, on va checker ça. On va décortiquer là, les, les terpènes là, très bientôt. Là. Je, ça fait trop longtemps que j'en parle. Euh, Je vais prendre un tableau. Même si les tableaux existent euh, sur les sites internet. Je vais faire ça plus visuellement. Euh, on va essayer de faire ça quelque chose de cool, de sharp, avec Winman parce que Winman c'est LA référence, Winman c'est l'original. Donnez un pouce, est-ce que je te le recommande, écoute à 125$ là, on peut pas vraiment se tromper. Euh, ben du tricon, quand même bien là, pour un sativa là, euh, quand même assez efficace là, 18%, euh, c'est bien, c'est bien. Euh, c'est toujours l'arôme, ronde. La qualité est correcte. Vraiment, je suis vraiment satisfait de la qualité. Vraiment, vraiment satisfait de la qualité pour 125$ l'once. Euh... Donc, si aimes là, Pinè, un peu citronné, mais vraiment, c'est vraiment Pinè, OK? Euh, achète pas ça, puis viens pas me dire sur Instagram. Hey man, il a pas de citron là-dedans, man! Oublie ça, c'est Pinen, alright? Fait que je te laisse là-dessus, donne un pouce, va t'abonner à Weedin' We Comment. Achète-toi un T-shirt, deviens mon Patreon. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!